Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer votre première publicité Facebook. Facebook, c'est euh, la publicité sur Facebook, c'est très complexe, on peut faire énormément de choses, mais on va voir vraiment la base de la base le plus simplement possible, comment vous pouvez créer votre première publicité. Donc, vous googlez « gestionnaire publicité Facebook », vous allez tomber sur ça, qui va vous amener euh, sur ce lien, vous cliquez dessus. On n'aura pas forcément exactement la même interface, parce que moi, j'ai un compte « business manager », bref. Vous vous préoccupez pas de ça du tout, mais l'idée, c'est que vous allez tomber sur ça, cette page. ok Et euh, vous sélectionnez votre compte. Euh, et vous faites Créer. Alors, vous êtes décidé d'un objectif. On va faire simple, c'est Objectif de Trafic. Je veux obtenir du trafic vers cette page. Donc, je fais Trafic. Euh, et ici, je vais mettre nom de la campagne. Alors, je vais mettre le guide du blogueur. Peut-être que j'ai déjà utilisé ça. On va voir. En fait, il y a trois niveaux hiérarchiques. Il y a le, le nom de la campagne, les ensembles de publicités, et après les publicités. Okay ça veut dire que sous une même campagne, vous pouvez avoir plusieurs ensembles de publicités. Par exemple, je fais la promotion de mon livre papier, livre audio, livre électronique. Donc ici, je vais faire livre papier. Je vais mettre... Mon objectif, c'est d'attirer du trafic sur mon site. Euh, sur mon site. Sur, sur un site web. Ça, je laisse. Et puis ici, il euh, y a beaucoup de choses qui est possible. Vous pouvez par exemple faire l'audience personnalisée. Je commence par le plus compliqué. Euh, mais en fait, si vous faites créer, vous pouvez uploader un fichier. Ici, là, si vous faites ça, vous pouvez uploader, par exemple, tous vos abonnés par email. Et en fait, Facebook va trouver ces emails et va dire, tiens, ces emails-là correspondent à ces comptes Facebook qui ont été créés avec ces emails. Donc, OK, on va cibler, on va utiliser ta publicité pour cibler euh, ces gens-là. OK, donc ça, c'est très puissant. Nous, on va faire plus simple. OK, pour commencer. Donc ici, par exemple, moi, je veux viser euh, que les Parisiens. Qui sont en Ile-de-France, plus 40 km. d'accord. Je vais viser ceux qui ont un minimum de pouvoir d'achat et puis ceux qui sont un minimum à l'aise. Donc, je vais discriminer parce que de toute façon, je ne peux pas viser tout le monde, j'ai pas assez d'argent. Donc là, au fur et à mesure que je rentre des critères, vous voyez ici, il me montre une estimation de public cible qui correspond à mes critères de 5 millions. Donc là, ça va pas être facile. Donc ici, dans les ciblages avancés, je peux dire, bah tiens, je veux... Euh, que tu cibles uniquement les gens qui disent avoir un intérêt pour le blog ou qui ou Facebook devine qu'ils ont un intérêt pour le blog. Et tiens, je veux bien que tu vises aussi les gens qui sont euh, fans de cette page là parce que c'est un gars qui fait ce que je fais mais en puissance 10 qui est trop fort. C'est un américain donc s'ils connaissent ce gars là, forcément ils vont aimer le livre. On va faire la promotion de mon livre. Connexion, bah là par exemple, je vais exclure euh, exclure les gens qui like euh, ma page sur le preneur, c'est un choix, et euh, ma page, le guide du blogueur, parce que j'ai déjà fait de la publicité auprès de ces gens-là, soit ils l'ont déjà acheté, soit ils ont déjà décidé de ne pas acheter, mais je pourrais très bien faire une publicité où justement j'insiste uniquement sur les gens qui sont déjà fans. Okay. Donc ça, je ne bouge pas. Budget quotidien, donc minimum c'est 5 euros. Euh, moi, je vais par exemple, est-ce que je peux faire ça Voilà, je vais mettre une date de fin, très important, sinon... Vous allez payer jusqu'à la fin. Ok, là, ça va être sur deux, deux jours à 10 euros. Très bien. Donc, optimisation, ça, on va laisser sur clic sur un lien. Quoi, si vous avez autre chose euh, Ça aussi, quoi. Ça, c'est mes paramétrages, mais vous pouvez mettre clic sur un lien. Voilà, vous allez payer par euh, les, les gens. En fait, Facebook va faire en sorte que il va prendre en compte tous les gens qui ciblent votre, cette audience et va dire Ok qui a misé le plus d'argent, qui a un plus gros budget et on va faire en sorte de, que ces gens-là ne soient pas harcelés de plein de publicités. Donc, euh, parfois, ça va être telle personne qui va apparaître, telle personne qui va apparaître. Et donc, tout ça, il le fait automatiquement. Mais effectivement, plus votre budget est élevé, plus vous aurez euh, l'opportunité de toucher ces gens. Et euh, en fonction de votre niche aussi, si vous faites concurrence, par exemple, aux gens qui achètent des voitures, qui sont intéressés par des voitures, bah, vous allez vous à Volvo, Seat, Renault, euh, qui vont faire de la publicité. Et donc, vous, ça va vous coûter plus cher que si vous faites de la publicité pour un secteur où il y a moins de monde. Donc voilà, j'en suis là. Euh, là, il me dit que je touche quand même 910 000 personnes. Donc moi, je trouve que c'est trop parce que... De euh, toute façon, j'ai pas l'argent de... Voilà, là, il me met... Euh, avec le budget que je lui ai donné, il m'a dit que je vais toucher entre 800 et 4200 personnes. OK donc, par exemple, pour l'âge, je vais baisser, je vais faire les trentenaires. Okay. Même pas les 30 nerfs, vis... on va viser que ceux qui ont entre 30 et 35 ans. Donc là, ça fait quand même 220 000 personnes. Ok, donc on y va, on continue. On fait continuer et c'est là qu'on va créer sa publicité. Hein. On voit l'avancement ici. Donc moi, ce que je veux, euh, c'est utiliser ma page le guide du blogueur. Okay, la, la publicité va apparaître aussi sur Instagram, sur le compte Instagram et là je vais mettre image unique et là je vais mettre une photo à moi Ok, celle-là et puis je vais aller dans image stock photo je vais taper blog et là euh, Facebook me donne accès à la position euh, la possibilité d'utiliser de, des images gratuitement. Okay, ça, normalement, c'est payant. Et en faisant ça, voilà. Qu'est-ce que je peux faire encore Voilà, ça, ça a pas mal. Okay. Donc, donc, en fait, là, j'ai quatre images pour une même publicité. En fait, Facebook va, mettre, va commencer par à, afficher chacune des publicités, des images. Manière euh, indépendante et aléatoire. Et au bout d'un moment, il va voir que l'image C est plus cliquée que l'image A, qui est plus cliquée, moins cliquée que l'image D. Donc il va favoriser les images qui sont les plus performantes. Donc là, le lien, je vais mettre un lien. Alors là, très important. Moi, je vais mettre un lien spécifique. Je vais aller sur le guide du blogueur. Je vais prendre un lien avec une idée de suivi. Donc ce lien-là, quand quelqu'un. Euh, je ne vous montre pas forcément comment faire, mais la philosophie derrière. c'est L'idée, c'est d'avoir un lien unique. On ne va pas utiliser les pixels euh, Facebook que vous connaissez peut-être. L'idée, c'est euh, comment je peux faire pour euh, déterminer que tel client vient de cette publicité. Et ben, pour faire cela, euh, j'utilise un lien spécifique que seul Facebook connaît. Ne okay euh, mettez pas un lien générique euh, sur votre page d'accueil. Moi, par exemple, ce lien-là, si quelqu'un utilise ce lien-là et achète, et vu que ce lien est utilisé uniquement ici, bah, s'il y a des ventes, je sais que ça vient de la pub Facebook. Si vous avez par exemple déjà une page de vente, le plus simple pour vous dans un premier temps, c'est de dupliquer cette page de vente. Et comme vous avez un bouton PayPal en bas, eh ben, vous changez, vous créez un nouveau bouton PayPal qui et cette page-là, vous ne la communiquez jamais. C'est uniquement... Euh, le lien vers cette page-là est accessible uniquement via votre publicité. Du coup, les gens qui vont payer via ce bouton Paypal, et vous allez le voir sur votre euh, interface Paypal, vous saurez que vous les avez obtenus grâce à la publicité Facebook. Donc, si vous avez investi 50 euros et que ça vous rapporte une vente à 200 euros, vous voyez que le rendement il est positif, donc vous multipliez. Si vous avez payé 50 euros et que ça vous a rien rapporté, il bah, va falloir changer certaines choses, ok, donc moi j'ai mis un lien spécifique à moi, ici je vais mettre euh, le guide du blogueur je vais mettre acheter Donc il y aura le bouton qui va changer euh, est-ce qu'il est là postule maintenant en savoir plus acheter, voilà, donc là le bouton ici va changer ça va être acheter. le guide du blogueur et là je vais mettre la méthode pour vivre de votre passion en créant du contenu sur le web. Okay. Sur le web. Et là, je vais mettre par exemple ici, ça va apparaître là, plus formation en ligne incluse. Voilà. Ok, donc quand tout ça est prêt, euh, bah moi je clique sur... Ok, donc là il me dit, l'image de votre publicité contient trop de texte. Bah, ça c'est les images qui m'ont filé. Donc il fait référence par exemple à, à mon avis, euh, cette image-là. Ok, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il me donne... Donc, vous voyez là, c'est les plusieurs types de publicités qui sont possibles. Hein. Euh, D'ailleurs, ouais. Ok, on y va. Donc voilà, c'est un aperçu de votre publicité. Confirmé. Et c'est parti, la publicité va être en ligne si tout a été bien fait. Donc, euh, voilà, c'était le tutoriel euh, pour créer votre première publicité. Si ça marche, n'hésitez pas à me dire. Et sinon, réessayez, misez pas non plus tout dessus. Euh, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao